Alors on va voir les paramétrages de sécurité d'une page perso. On va voir les paramétrages de sécurité, enfin le paramétrage d'une page professionnelle. Je vais orienter mon discours par rapport à un usage professionnel de la page perso et de la page professionnelle. Il va de soi que si la page perso que vous saisissez est personnelle, on peut beaucoup plus verrouiller. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez visible par le plus de monde possible, parce que ça va servir comme un blog professionnel. Pour cela, je clique sur le triangle en haut à droite. Puis je clique sur le bouton paramètres. Sur ce bouton paramètres, on va pouvoir récupérer le nom, le nom, c'est l'adresse de vos pages, vous, de votre email. Et je vais continuer à cliquer sur sécurité de connexion. Ici, en fait, c'est l'historique des connexions qu'il y a eu sur votre site. Si vous voyez ici que les connexions sont en fait. Par exemple, à Montpellier, alors j'habite à Toulouse, ça veut dire que quelqu'un éventuellement s'est connecté sur votre compte en habitant à Montpellier. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas et je vous invite à changer de mot de passe. Ensuite, donc là, c'est où j'habite. À Balma, c'est là où on est en train de travailler en ce moment. On peut changer à cet endroit-là le mot de passe et éventuellement recevoir des alertes en cas de connexion. Ce que je n'ai pas fait parce que je ne pas plus de notifications, de mails, donc en avoir en plus, ça ne m'intéresse pas. Ici, j'ai l'historique de toutes les connexions de mon compte que j'ai eu. Donc on voit bien que ça reste chez moi, à Toulouse. Donc voilà, donc ça me parle Lyon. Là, il y a peut-être un petit problème. Là, donc euh, le 9 août. Donc, il va falloir que je, je regarde ça Galaxy d'Alexia Accent. Peut-être un problème de carte. Bien. Confidentialité. Donc en fait, qui peut voir... Donc je clique à gauche sur confidentialité. Qui peut voir mon contenu moi, j'ai mon site à usage professionnel. Donc, j'ai mis public. Et bien évident que si vous avez une page complètement personnelle, avec des informations familiales, c'est pas public que je mettrai. Je modifierai ici et je changerai en fait les réglages et je mettrai ami uniquement. Là, moi je reste, je laisse public. Ensuite, qui peut voir ma liste d'amis Moi j'ai mis public parce que l'usage professionnel, ça permet de voir que. Un client connaît un autre, connaît un autre, et ça peut faire du bouche à l'oreille. Qui peut me contacter dans le cadre de mon job J'ai mis tout le monde, évidemment. Qui peut me trouver avec une recherche C'est assez évident que j'ai mis tout le monde, vous comprenez pourquoi. Qui peut me trouver à l'aide de mon numéro de téléphone Tout le monde. Et est-ce que vous voulez que les moteurs de recherche en dehors de Facebook vous trouvent Bien évidemment, oui. Ce qui fait que, ici, si je tape dans Google mon nom, en dehors des sites internet professionnels, normalement, voilà, on me trouve ici dans Google. Alors voilà pour cette partie-là. Le journal et identification. Je clique ici. Identification. Qui peut ajouter du contenu sur mon journal Alors Là, j'ai pas mis du public. Le public et j'ai pas envie que n'importe qui puisse euh, pouvoir écrire sur, euh, sur mon mur. Donc j'ai mis uniquement Amis. Toutefois, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai rajouté examiner les publications quand vos amis vous identifient. J'ai mis oui. Examiner ce que d'autres peuvent voir. Et là, hop, ça permet de voir ce qu'ils peuvent vérifier. Hop là, je ici. On est bon. Ensuite, euh, qui peut voir ce que d'autres personnes, alors qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié, là j'ai mis tout le monde. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur mon journal, j'ai laissé ami. Donc qui peut voir ce que d'autres problèmes publient sur mon journal, là j'ai mis que Ami. Examiner les identifications, là j'ai mis oui parce que je veux vérifier ce que les gens écrivent sur mon mur. Quand je suis identifié, qui peut voir uniquement ami, au cas où, dans le risque. Qui peut voir les suggestions Bon, ça, c'est pas disponible en France. Blocage. Ok. Ça, c'est pour euh, bloquer euh, les personnes, on va dire, néfastes, malfaisantes, comme vous voulez. Les publicités, les faux profils. Donc, vous pouvez rajouter des personnes, ou voire même des concurrents euh, qui peuvent euh, enfin, vous servir de votre site, vous demander un ami avec des faux profils. Donc, on peut bloquer. Il suffit de mettre la personne. Donc là, je vais. Je bien trouver quelqu'un, répondu, tac, je fais ça et je peux faire bloquer. Bloquer les messages, vous ne voulez pas que quelqu'un vous écrive parce que vous êtes submergé ou les messages sont pas sympas. De la même manière, vous pouvez mettre vous pouvez mettre donc le nom des personnes euh, qui, dans lequel vous bloquerez vos messages. Ensuite, bloquer les invitations. Vous avez marre que quelqu'un vous invite euh, parce qu'il vous harcèle. Vous pouvez mettre encore une fois le nom de la personne et bloquer la personne qui vous bloque, et ainsi de suite. Bloquer les invitations à des événements pourquoi pas, on peut le faire aussi, on peut ça déjà. voilà euh, Bloquer les applications, donc bah, j'ai bloqué toutes les applications qui ne servent à rien, moi c'est pour travailler dans tous les jeux, etc. qui me submergent, je les ai bloqués. Donc euh, la publicité, est-ce que vous voulez jouer à ça, vous voulez jouer à ça, donc voilà. moi je ne veux pas jouer. Enfin, en tout cas, pas avec Facebook. Éventuellement, je peux bloquer des pages bah, si vous estimez qu'elles ne qu conviennent pas à votre philosophie. Et là, il suffit de mettre le nom de la page ici. La langue, c'est ben bah, il peut arriver pour des réseaux obscurs, que vous soyez en anglais, ou en italien, ou en espagnol. Voilà. Donc là, vous pouvez changer ici, puis mettre dans la langue qui vous convient. Les notifications, c'est le réglage euh, sur laquelle vous allez pouvoir... Euh, dire je veux des notifications quand je reçois des... sur facebook quand je reçois des mails etc etc à vous de voir si vous voulez les avoir sur vos téléphones ou par messagerie le mobile c'est votre numéro de téléphone si vous l'avez saisi saisi ça vous permettra d'avoir des codes de confirmation à chaque fois vous connaîtrez sur un nouvel ordinateur pour éviter que vous soyez piraté les publications publiques. Voilà, alors qui peut me suivre, donc là en fait moi j'ai mis public, tout le monde peut me suivre parce que c'est un usage professionnel, les commentaires, euh, j'ai préféré que les commentaires soient les gens que j'ai choisis, donc amis et leurs amis, euh, notification des publications amis et leurs amis, amis et leurs amis sur les informations de profil, Classement des commentaires, je l'ai laissé par défaut. Le nom du compte, c'est mon compte, je l'ai laissé par défaut. Twitter, je peux associer mon compte Twitter ici, euh, ce qui a comme intérêt que vous écrivez sur Facebook et les informations sont partagées automatiquement sur Twitter. Ça, je passe, c'est un iframe, e donc ce code-là, si jamais vous le copiez et que vous le mettez dans un site internet ça vous permettra d'avoir le, le fil d'actualité de votre euh, de, bah, de votre Facebook sur un site internet.